J'appelle Carmen, j'ai 30 ans. Carmen, 30 ans, ok. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est un papa Un papa Ben C'est déjà quelqu'un qui prend soin de sa famille, pour commencer. D'accord. Et qui s'occupe de ses enfants. D'accord. Et qu'est-ce que ça sent, un papa Une odeur Avant, il sentait la cigarette. <rire> maintenant, il ne fume plus. <rire> Donc du coup, maintenant, il sent le parfum. Le parfum, ok. <rire> Super, ben merci beaucoup, Carmen.